Bonjour à tous, euh, aujourd'hui le 28 octobre 2020 euh, je voulais faire une petite vidéo parce qu'on a une journée assez euh, houleuse comme je vous avais dit euh, c'est sûr que à la veille de l'élection euh, américaine euh, on va avoir encore euh, beaucoup de grands camarades euh, c'est ce que je vous avais dit l'or aussi a écopé euh, parce que dans une des, des dernières vidéos que j'avais fait euh, vous avez pu voir avec moi que il a beaucoup beaucoup de personnes qui ont fait des achats sur marge et peu importe que ce soit dans le secteur de l'or dans le secteur des les minières d'or ou, ou peu importe, secteur technologique, tout ça, euh, beaucoup achètent sur marge et lorsqu'il arrive un, un, un remue-ménage comme ça, il y a des personnes qui ont pas le choix, il faut qu'ils vendent et donc euh, c'est ce qui cause des creux. Et en ce moment, l'or, euh, l'argent euh, subit la même, euh, euh, la même généralité des autres indices. Donc, euh, pour moi, <rire> est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de stressé? Euh, du tout. Euh, ce que je vois, tout simplement, je vous avais parlé du 1800 qui se trouve à être le fond potentiel qu'on pourrait atteindre sur l'or. Euh, C'est très, très probable. Mais aujourd'hui, j'aimerais regarder les indices avec vous. Et euh, ben, aujourd'hui, en, en cette fin de journée, là, et aussi regarder un peu euh, ce que Jeff euh, Jeffrey lac euh, euh, a dit au niveau de ce qui s'en vient. Euh, au niveau de l'élection américaine, parce que lui, il pense que, comme moi, <rire> que Trump va remporter l'élection. Mais je pense que là, c'est euh, au point où ce qu'on en est rendu, c est, ce n'est plus un, un secret de polichinelle. Je pense que tout le monde voit très, très bien l'élection de la manière que ça se déroule. Je vous irai pas de regarder les médias traditionnels, parce que ça en est presque pathétique. Euh, ce qu'il essaie de faire au niveau de, euh, de soutenir euh, la... La philosophie démocrate euh, c'est triste parce que pauvre monsieur Biden il se trouve à donner des discours qui sont absolument incohérents euh, donc dans le fond le but était pas de euh, que monsieur Biden puisse euh, euh, tomber comme ça à la fin de l'élection c'est sûr que euh, une campagne électorale c'est fatigant c'est demandant mais euh, Donald Trump un queen est je vais vous... Euh, à peu près pèse comme ça, même peut-être plus, parce que ça fait quatre ans qu'il se fait littéralement barloper par les médias traditionnels et il résiste. Et tout simplement, je... Regardez, je suis pas américain, donc je suis pas pro-Trump, pro-Biden, de toute façon, je le dis ouvertement, Trump est un socialiste, dans le sens qu'il a incité la, la Fed à injecter beaucoup, beaucoup d'argent dans le système, donc ça fait de lui un socialiste comme Biden, mais il est peut-être moins pire. Mais en tout cas, pour revenir à ce qu'on parlait, c'est peut-être justement l'agenda mondialiste qui se trouve être vraiment... Euh, déprimé temps-ci parce que dans le fond le candidat qu'on a placé là euh, Joe Biden c'était pas tout à fait ce qu'on s'attendait de lui ou c'était euh, comme euh, le maillon faible de la chaîne et il euh, donne des discours qui sont absolument incohérents et on essaie par tous les moyens possibles de maintenir la stature de Biden mais réellement c'est pathétique et euh, je pense que Trump va remporter haut la main l'élection. Euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de contestations. Et même si ce serait pas haut la main, mettons qu'on voit un, un vote qui est divisé, euh, euh, les marchés, premièrement, vont en partir parce que, dans le fond, on se trouve à être dans euh, de l'incertitude et les marchés boursiers euh, détestent de l'incertitude. Et en ce moment, euh, comme je vous dis, on est à quelques jours de l'élection. Euh, C'est vraiment dans pas grand temps. Euh, euh, l'élection va arriver. On va voir ce qui va arriver. Si, euh, je pense que Trump va en remporter. Comme je vous avais dit il y a même quelques semaines quelques mois que euh, j'étais convaincu que Trump euh, remporterait l'élection. Euh, parce que dans le fond, les médias traditionnels, tout simplement, nous donnent de la... Je pèse mes mots, mais... De l'information pas complète. Pour ne pas dire de la fausse information. Peu importe. Euh, donc, euh, la plupart des personnes qui ne savent pas trop ce qui se passe, qui euh, ne s'informent pas au niveau de l'économie, au niveau de euh, de la politique, euh, se font un peu avoir. Et euh, euh, souvent, lorsqu'ils regardent euh, ce qui se passe réellement, euh, ils commencent à réfléchir et ils changent de quand, ils se demandent euh, ce qu'ils se sont fait avoir. Euh, et euh, c'est ce qui arrive souvent, les personnes reconsidèrent euh, leur choix et euh, c'est ce qui se passe euh, même en ce moment aux États-Unis. Euh, c'est mon fils qui me disait ça tout à l'heure. Euh, euh, comme je vous ai dit, euh, à un certain moment donné, mon fils est en train de faire des vidéos. Il va être, euh, euh, euh, Ça va être inclus dans mes vidéos parce que c'est quelqu'un de très intelligent, de très euh, <rire> vif d'esprit euh, au niveau politique, au niveau euh, économique aussi. Donc, euh, bref, euh, mon fils me disait euh, qu'il qu a vu, et moi aussi je l'ai vu, qu'il y a plusieurs personnes qui qui ont fait un, un vote euh, par anticipation et euh, c'était sur Google Trends la plus grande recherche comment faire pour changer son vote je sais pas ce que ça signifie mais il y a des personnes qui ont voté par anticipation et qui regrettent leur choix j'ai aucune idée ce que ça veut dire j'en doute j'ose pas le dire euh, donc ça va être à suivre et on va aller voir aussi euh, comme je vous dis euh, c'est euh, euh, John Rubino, qui est, ben, je, je dois le dire, il est pro mais quand même, très belle chronique. Euh, mais surtout, euh, peut-être Ridalio aussi, Jeff Gomlak, euh, qui se trouve être des personnes qui qui sont, euh, euh, comme Warren Buffett aussi, euh, ont décidé d'embarquer dans l'or, pas par choix, mais par euh, ce qui se passe réellement euh, sur la planète, au niveau de la dette, au niveau de euh, des ressources des banques centrales qui commencent à être épuisées. Ils ne savent vraiment plus quoi euh, euh, faire, parce que dans le fond, si on a un, un, un nouveau, ben, je pourrais dire, crash de ce qui pourrait arriver euh, très bientôt, euh, ben là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh, mais de toute façon, on va regarder les graphiques à la fin euh, de la vidéo. Premièrement, on va aller voir euh, ce que Jeff euh, Gomelak a dit, et puis c'est très, très percutant comme, comme euh, déclaration. Euh, bah, ce que Gomelak dit, c'est ce qu'il avait dit aussi euh, à la dernière élection en 2016, euh, Trump gagnera la, prochaine, euh, la semaine prochaine, la prochaine élection. Et d'ici 2027, il y aura une sorte de révolution. C'est peut-être ce bout-là qui est très, très troublant, parce que dans le fond, euh, je sais qu'il va y avoir beaucoup de brasses camarades aux États-Unis, parce que dans le fond, euh, si Trump, comme je pense, va remporter l'élection, euh, on n'acceptera pas le verdict. Et euh, hier, à Philadelphie, c'est vraiment... Euh, c'est une déchirure de la société, dans le fond. On se beaucoup de protestations. On est contre euh, les policiers, on est contre l'autorité. Euh, Trump va remporter probablement l'élection et je pense qu'il va mettre peut-être pas fin à ça, mais il va y avoir beaucoup de, de dissidences. Donc, euh, c'est à suivre. Mais euh, en gros, ce que Jeffrey Gomelak dit, c'est que euh, il parle de ce qu'il avait dit, de Double Line Capital, ça se trouve être son hedge fund. Euh, Jeff Gomelak euh, avait choqué, choqué les, économies, euh, les économistes en disant que Donald Trump remporte les, remporterait l'élection en 2016 et il a réussi, il a réussi son pari, euh, c'est ce qui est arrivé. Et maintenant, il réitère encore cette euh, prévision que euh, Trump va remporter, cependant, euh, même si les sondages, euh, comme j'ai beaucoup lu là-dessus, les sondages ne donnent pas beaucoup de crédibilité euh, à, à leur, euh, leur vision des choses, parce que dans le fond, les sondages euh, sont biaisés la plupart du temps et sont là pour influencer les électeurs, mais dans le fond... Le, les personnes votent lorsqu'ils sont dans l'endroit le, où ils doivent mettre leur bulletin de vote. Et euh, à ce niveau-là, Trump est défavorisé parce que les personnes n'osent pas dire qu'ils sont euh, pour Trump. Euh, donc, euh, lui, ce que euh, Jeff Jeffrey euh, Gomelak dit, euh, « bon, Attention, ma conviction est bien inférieure, inférieure à ce qu'elle était il y a quatre ans, mais à l'époque, quand Trump n'était guère plus qu'un art, euh, astérisque, euh, dans les codes des paris, j'ai prédit qu'il allait gagner. Euh, Celui-ci est beaucoup plus trouble, euh, à mes yeux, ça favorise une victoire de Trump. En tout c'est mal traduit, c'est traduit avec Google Traduce, en tout cas, ça fait la job. Euh, donc, euh, ce que Gomelac dit, il, il croit que Trump va encore gagner. Il est moins sûr qu'en 2016, mais quand, quand même, il dit ça. Mais ce qui est plus troublant, euh, euh, les marchés n'aiment pas la l'incertitude, en fond c'est l'incertitude. Et Trump, avec euh, avec Trump, je pense que vous avez plus euh, d'incertitude à déclarer, à déclarer, euh, Avec euh, Biden, vous avez un pic d'incertitude car très peu d'informations ont été données au public. Euh, en gros, c'est ça que l'article dit, c'est que Gomlaque pense que Trump va gagner l'élection, avec moins de conviction qu'en 2016, mais il croit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de va-et-vient, de, de, de, de, euh, que les troupes sociaux vont continuer euh, du brasse camarade, comme je vous ai dit. Euh, euh, donc, euh, je ne pense pas que euh, les troupes sociaux vont faire, vont s'arrêter après l'élection. Le résultat, vous le savez, vous-même, ça va brasser aux États-Unis. Mais pas sûr qu'il va y avoir une guerre civile. La seule chose que je me dis... Euh, J'en parle encore avec mon fils aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir des décision. Et ce serait pas mauvais que euh, le ben, écoutez, c'est gros ce que je dis. Mais euh, dans le fond, euh, je pense que c'est euh, plusieurs personnes qui commencent à le voir, qu'on pourrait avoir des décision au niveau euh, de, de, de la Fédération américaine. Et euh, ce que ça pourrait faire, dans le fond, c'est parer la Californie, qui sont plus à gauche, socialistes, euh, le Texas. Euh, euh, le centre des États-Unis l'Utah, euh, beaucoup de d'états qui pourraient comme décider peut-être de se unir et euh, peut-être la scission aiderait à atténuer les les troubles un peu partout euh, aux États-Unis et ce que ça pourrait faire écoutez c'est une hypothèse ça pourrait faire en sorte que le Canada aussi parce que le, le Québec parle de séparation ça fait des années, et l'Alberta aussi parle de séparation, mais ça pourrait influencer euh, cette séparation. Mais on va voir. Mais c'est une élection qui est très, très importante. Donc, euh, euh, ça, ça se trouve être un gomme -lac, euh, euh, Rubino, ce qu'il dit tout simplement, c'est que 2021 va être une année charnière et j'ai posté un autre article sur mon site Home Market, vous pouvez le voir, euh, c'est que l'or pourrait être reine en 2021 et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on pourrait assister à beaucoup, beaucoup de faillites, beaucoup de troubles en 2021, c'est ce que je crois. Euh, le scénario est très, très plausible. De toute façon, c'est presque clair. Mais l'or, dans le fond, c'est peut-être ça qui est le... le le, le, le, le, le, le, la peur qu'on peut avoir que l'or puisse tomber en correction majeure hein, en suivant le reste euh, des euh, le reste des indices. On va regarder pour terminer euh, la vidéo de ce soir euh, ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, on a eu une très bonne dégringolade. Euh, C'est assez important comme Mouvement, mais vous allez être sûr que euh, ça doit s'activer au niveau de la Fed, au niveau de des partis, même si l'élection s'en vient, même si ça va, ça, ça va arriver probablement après l'élection, mais on va avoir beaucoup beaucoup de de va-et-vient au niveau de du Congrès pour euh, enfin à faire accepter le plan de le plan de de de, de, de redépart au niveau de la Covid et euh, ça va se faire rapidement parce que ici j'ai tracé. Euh, ce qui pourrait euh, être potentiellement la base, mais c'est vraiment potentiellement. Là. Euh, on a eu euh, une petite tendance comme ça, grosse tendance. On a on dit comme ça, on est on est allé taper au sommet aussi de cette figure-là, euh, cette, cette figure graphique. Donc, puis, euh, notre oscillateur s'en va vers la baisse. Donc, on pourrait avoir vraiment du, euh, de la baisse, mais comme on dit souvent, on essaie de faire des prévisions graphiques et la plupart du temps, on se trompe, mais... Euh, potentiellement on pourrait aller ici là, 2000 points mais j'ai aucune idée ce que je vous dis c'est d'être prudent au niveau des, des, des, euh, des indices et le risque va suivre là, dans le fond au niveau de l'or euh, on a beaucoup d'achats sur marge, donc euh, probablement au niveau des milliards surtout euh, ça va suivre comme c'est arrivé euh, ici en, en, en mars mais euh, le long terme on va aller finir par ça dans le fond euh, bon c'est un peu partout euh, la même chose euh, donc, vous voyez ici, ben, le Nasdaq, comme on sait, euh, s'est maintenu. Euh, le scénario, c'est que les banques centrales vont, agi euh, vont euh, agir selon les politiques. Euh, les banques centrales vont réinjecter l'argent qui est décidé selon les politiques, c'est-à-dire, si Trump rapporte, on avait dit 1000, euh, 1800 milliards, mais euh, puis, euh, au niveau des, des, des démocrates, on avait dit 3500 milliards je sais pas, on va peut-être trouver un compromis même si les républicains remportent ou les démocrates, les personnes des individus aux États-Unis ont besoin d'argent et ce qui va être en surplus, va être encore réinjecté euh, dans la bourse comme c'est arrivé en mars, donc euh, je sais pas si on va aller dans cette base-là peu importe, euh, c'est pas important euh, c'est pas important dans le sens oui c'est important, mais je veux dire, je veux pas focuser là-dessus, je vais vous parler au niveau de l'or, ce qui est arrivé aujourd'hui cette petite... Euh, correction qui pourrait se poursuivre, comme je vous, avais, je vous avais dit dans les dernières vidéos, on pourrait potentiellement se rendre à 1 à 1600, 1 800 cette ligne-là ici. Donc, euh, et puis on pourrait avoir même un pic plus bas, parce que dans le fond, c'est très émotif et on a beaucoup d'achats sur marge, donc euh, c'est à suivre, mais pour l'instant, il euh, n'y a absolument rien et on est en survente ici au niveau hebdomadaire, au niveau du dollar et de l'argent, euh, c'est la même chose. Donc, euh, on pourrait potentiellement avoir une baisse euh, encore qui se poursuit. Au niveau du dollar américain, on a eu une petite montée aujourd'hui, mais mon scénario demeure le même. Oui, on a une tentative de remonter, mais on va aller probablement atteindre le 88 sous ici. Euh, c'est pas 88, c'est l'indice, dans le fond, du dollar américain qui est basé sur un panier de devis. C'est 88, c'est pas euh, 88 sous. Excusez ce que j'ai dit dans le passé, c'est pas ça du tout. <rire> donc, euh, c'est ça, est, on est en, en, dans ce scénario-là, au niveau ben, de, du pétrole, on est en baisse aussi. Donc, euh, et c'est à savoir, est-ce qu'on va aller aussi bas que le dernier creux? Euh, bien ça, c'est à suivre, mais euh, non, euh, au niveau de l'ensemble, euh, au niveau de l'or, l'argent, euh, je vous dis de ne pas lâcher. Ou, au contraire, euh, peut-être d'attendre de, de, que le creux euh, soit vraiment... Euh, que le creux soit vraiment euh, clair et peut-être réembarquer dans le marché. Parce que dans le fond, euh, euh, même si on n'a pas encore atteint ce fameux creux-là, euh, qui pourrait, comme je vous dis, ben, on va aller au niveau de euh, XAU, euh, qui pourrait euh, probablement nous amener, ben, c'est très émotif comme je vous dis, là, nous amener peut-être un peu plus loin dans les, euh, la base, peut-être ici, 127 au niveau de XAU, mais au niveau du long terme. Je retourne alors. Euh, ces creux-là euh, se trouvent à, à être des corrections normales et surtout avec l'émotion qu'on a sur les marchés en ce moment jusqu'à l'élection et après, après euh, ce qu'on va voir dans le bras camarade, on va avoir aussi encore beaucoup, beaucoup de volatilité. Et c'est tout à fait normal, mais il faut rester sur nos positions. Et euh, dans le creux euh, qu'on va avoir atteint, euh, on va le voir euh, qui va se dessiner sur les graphiques. Mais, si moi je suis embarqué, ça fait longtemps, mais quelqu'un qui veut embarquer, ce sera vraiment un bon temps de refaire des positions sur l'or pour le long terme.